Facebook, ah super, bon là bah, c'était un problème technique, bonsoir à tous, le live de ce soir c'est, bonsoir c'est bon sur Facebook oui je crois, <rire> bienvenue dans les lives du jeudi Bayarmel, je vous laisse arriver tranquillement, si vous pouvez juste me mettre un, un mot, un petit mot pour me dire que vous êtes là, moi ça me permet de, c'est toujours bien de savoir en lien, le thème d'aujourd'hui c'est rétablir une relation apaisé avec vos enfants alors je vais vous proposer 12 clés essentielles justement pour rétablir euh, une relation beaucoup plus apaisée avec vos enfants bienvenue bienvenue bienvenue c'est shinolga alors je connais pas ton prénom je serais ravie parce que ça fait un moment que je te vois connecté on est les jeudis donc euh, bienvenue bienvenue à toi euh, coucou léonore euh, <rire> Et merci pour les partages que tu fais en ce moment, qui sont très riches aussi et très enseignants. <rire> Bienvenue à tous. Euh, on va attendre un petit peu le temps que tout le monde se connecte. Euh, N'hésitez pas à me mettre un petit mot. Coucou Diane <rire> Nous revoilà à nouveau. Euh, bonsoir. Bonsoir, je pense un sujet Intéressant aussi ce soir, chaque sujet est intéressant, mais pour le live de ce soir, ce sera vraiment le rapport entre parents et enfants. Et moi, je euh, je vous propose 12 clés euh, que j'ai relevées, qui sont essentielles justement pour rétablir une relation apaisée avec vos enfants. Bien sûr. Commentaires supplémentaires seront les bienvenus parce qu'on co crée ensemble. Donc, euh, à un moment donné, n'hésitez pas à rajouter quelque chose. Coucou euh, Karine et merci de signaler que tu es là. Chine Olga qui me dit Je suis à vélo, je rentre et j'écoute avec le casque. Ah, super <rire> Je viens d'avaler de, de travers. <rire> Pardon. Du coup pour, pour celles qui entendent avec le casque, je suis désolée. Bonsoir et bienvenue. On va attendre un tout petit peu. Alors, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore et qui me voient sur Facebook ou Instagram, n'hésitez pas à mettre un petit mot. Voilà. Et aussi à partager le lien, à inviter des amis à rejoindre ce live si vraiment euh, ce thème vous parle. Vous pouvez aussi le partager si vous voulez de façon à ce qu'on soit nombreux ensemble à prendre un temps de réflexion sur ce rapport entre parents et enfants qui à mon goût est un thème assez intéressant marie pierre je te souhaite la bienvenue <rire> aussi ok je, je vais commencer je pense que les autres personnes se joindront euh, progressivement euh, au live alors, je, pour ce live, je vais vous partager déjà mon expérience en tant que mère, euh, oui. mon parcours en tant que mère. Et dans mon parcours en tant que mère, en fait, il y a vraiment deux étapes, deux éducations différentes, euh, deux façons de faire totalement différentes. Et oui. euh, la première partie, forcément, c'est de la naissance de ma fille jusqu'à ses 7 ans. Et à 7 ans, je me sépare de son père, et là, il y a vraiment une remise en question pour moi. Et cette remise en question va déclencher une éducation nouvelle avec une conscience nouvelle. Euh, et moi, c'est ça que j'aimerais vous partager. Et surtout, j'ai relevé 12 clés essentielles, justement, qui à mon sens sont indispensables pour rétablir une relation apaisée avec nos enfants. Euh, je pense qu'il doit y avoir d'autres clés, je serais vraiment ravie de compléter la mienne, donc n'hésitez pas à rajouter aussi euh, à un moment donné. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin du live parce que je pense que euh, je vais énumérer toutes ces clés ben, tout à l'heure, justement. Alors, euh, je pense que notre rapport avec notre enfant dépend déjà du fait si notre enfant est désiré ou pas. Euh, et je pense qu'à partir de là ça change déjà beaucoup de choses euh, c'est vrai que moi par exemple bon, j'ai eu ma fille euh, sans que je ne m'y attende <rire> et, euh, et du coup ça a été et elle est née prématurée donc c'était un enfant qui, qui voulait être là donc j'avais un désir d'enfant mais je ne m'attendais pas à avoir un enfant aussi tôt et euh, je comprends bien avec mon parcours à quel point c'était important qu'elle soit là parce que je pense que c'est elle m'a donné vraiment une raison de vivre à un moment donné charnière de de ma vie donc c'était bien qu'elle soit là <rire> euh, dans la première partie euh, comment j'ai éduqué ma fille jusqu'à ses 7 ans euh, j'ai éduqué ma fille euh, comme de manière on va dire traditionnelle de manière euh, euh, dans une répétition de ce que j'ai pu voir de la manière dont ma mère nous a éduqués, dans la manière dont la famille nous a tous éduqués. Coucou, Émilie, je te souhaite la bienvenue. Donc, au départ, j'étais une mère très, très, très dure. Euh, dure dans le sens de dure sans qu'il y ait un réel sens. C'est-à-dire que, pour moi, être une bonne mère, au départ, c'était éduquer ma fille avec autorité. C'est-à-dire que j'avais une vision claire que ma fille devait m'obéir, que ma fille devait faire ce que moi je voulais, que je savais mieux qu'elle ce qui était bon et juste pour elle, euh, que c'est moi qui dictais les règles. Euh, donc c'était une, une, une éducation très euh, totalitaire, on va dire, très autoritaire aussi. Donc euh, c'était je, je, ça, ça, ça me fait quelque chose quand même quand j'en parle, parce que c'est vrai que c'était encore à l'heure d'aujourd'hui, je présente encore mes excuses auprès de ma fille, parce que ben effectivement dans ces... Première période là, j'ai levé ma main sur ma fille, ma fille a reçu des fessées, euh, j'ai forcé ma fille à manger. Euh, voilà, parce que chez nous, dans la culture asiatique, bien sûr, euh, ben, c'est important de finir son assiette. Donc euh, moi j'étais formatée sur ça, donc euh, ben, je ne pouvais pas faire autrement que formater ma fille sur ça. Et, et donc dans cette éducation, euh, je me sentais vraiment investie hein, en tant que mère dans un rôle et dans un sens du devoir, c'était comme ça que j'étais positionnée vraiment, et, et même presque dans un rôle assez sacrificiel, c'est-à-dire que je faisais tout pour ma fille, euh, quitte à me mettre de côté vraiment. Et puis, euh, je me sépare de son papa à l'âge de 7 ans, et euh, euh, je refais ma vie, je reste toujours sur ce mode d'éducation, et quand je me sépare et que je m'effondre, au moment de cet effondrement, je remets en question toute ma vie. Et je remets en question la notion de, de vraiment qu « qu'est-ce qui fait que je suis si malheureuse euh, dans ma vie euh, ?» et, et dans cette question de « qu'est-ce qui fait que je suis si malheureuse ?», la réponse elle est essentielle, c'est parce que j'aurais tellement aimé mon, dans mon enfance qu'on puisse m'aimer, moi, Armelle, pour ce que je suis. J'aurais aimé que, quelles que soient les circonstances, j'ai ma place. J'aurais aimé goûter à cet amour inconditionnel que je n'avais pas. Parce que je me sentais rejetée, pas à ma place, un mouton noir dans ma famille. Euh, donc, c'était, comment dire... Et la question qui se posait, c'est que dans toute cette souffrance dans laquelle je, je me suis connectée à ce qui me manquait vraiment, la question essentielle c'est que qu'est-ce que je transmets à mon enfant Est-ce qu'aujourd'hui je suis capable euh, d'aimer mon enfant inconditionnellement Est-ce que je suis capable d'écouter et de comprendre mon enfant Est-ce que je suis en train de lui apporter ce dont elle, elle a besoin plutôt que ce dont je juge qui est bon pour elle Ce qui est complètement différent. Et en fait, à partir de là, j'ai réalisé que la mère que j'étais ne me convenait pas du tout qu'en fait, j'étais la version de la mère que je n'aurais pas voulu avoir pour moi-même. Ça a été aussi un effondrement pour moi, mais ça a été l'opportunité et l'occasion de revoir complètement la définition et le référentiel de ce qu'est une mère pour moi. C'est-à-dire, quelle mère est-ce que je souhaiterais vraiment avoir pour moi dans mon enfance, qu'est-ce que j'aurais aimé Et quand j'ai fait la liste de ce que j'aurais aimé en tant que mère, de la manière dont j'aurais aimé que ma mère m'éduque et s'occupe de moi, je me suis dit, ok, je suis vraiment à côté de la plaque, il va falloir que tout ça change. Et à ce moment-là, j'ai changé progressivement euh, l'éducation de ma fille, mais en réalité, quand on change de format dans l'éducation de notre enfant, c'était indispensable que moi je change. Dans un tout premier temps parce que s'il ya bien une chose que j'ai compris c'est que l'éducation n'est pas euh, on éduquer son enfant en conscience et dans la bienveillance vraiment dans le respect de son être et de son âme demande véritablement que moi je me remette en question demande que je sois le véhicule de ce que je transmets être le véhicule ça veut dire être l'exemple à ce moment là ça change beaucoup de choses parce qu'on sort de la notion de l'autorité pour rentrer vraiment dans le fait de rayonner de quelque chose dans lequel mon propre enfant va pouvoir se voir et apprendre. Ça veut dire que j'ai compris qu'il était temps pour moi de sortir de l'autorité, de la notion d'autorité, dans lequel si je me positionne en tant qu'autoritaire, je, je prédispose le fait que je sais mieux qu'elle ce qui est bon et juste pour elle. Or j'ai souffert de ça. Donc, du coup, à partir de là, il a fallu tout reconditionner, même mon positionnement vis-à-vis d'elle, justement, pour que je puisse, à ce moment-là, dire « Ok, je pars du principe que l'éducation, justement, sort de cette, ce principe moraliste de « parce que je suis plus âgée que toi, je sais ». Et, et, et en fait il fallait vraiment dissoudre cette, ce, ce mode de fonctionnement pour rentrer davantage dans un mode de fonctionnement de euh, ok, effectivement, nous sommes tous des chimpanzés et si j'ai quelque chose à transmettre à ma fille, eh ben, c'est important que je puisse incarner ça, moi, euh, le vivre moi, afin qu'elle puisse voir par mimétisme que cela est possible, que cela est bon ou pas, bien entendu. Et donc à partir de là, euh, une transformation personnelle c'est ah, euh, est, est bon Sandra tu es toujours la bienvenue il a fallu que je me transforme personnellement moi pour que je sois assez cohérente avec ce que j'avais envie de transmettre auprès d'elle et pour sortir de cette notion de l'autorité mais plutôt dans, la, dans une proposition parce que pour moi l'éducation est une proposition et l'enfant lui est libre de recevoir ou pas ce qu'on lui propose euh, l'éducation dans l'autorité ou, ou sous le joug de, de l'autorité n'est pas de l'éducation. C'est une dictature, hein c'est une façon de prendre pouvoir et on prend nos enfants en otage. Donc il faut être clair dessus, moi j'assume pleinement ce que je dis. Et, et donc, euh, dans cette transformation dans laquelle j'étais, progressivement ma fille, bien sûr, savoure, euh, on va dire ce qui est, euh, y a, ça n'a pas été forcément euh, simple, il y a eu des moments très difficiles avec ma fille aussi, dans le sens où il y a eu des gros réajustements pour moi déjà, et aussi pour elle, chaque réajustement qu'on a eu ensemble a été d'abord une transformation pour moi, afin que je puisse euh, avoir une autre proposition dans notre relation, parce que du coup... Euh, dans la notion d'éducation, il y a presque... Dans l'éducation, ça me dérange un peu dans la notion d'éducation dans laquelle on a l'impression d'avoir un certain niveau, nous, en tant que parents par rapport à l'enfant. Là, on est vraiment dans le fait de développer nos relations en tant que parents avec nos enfants. Et à ce moment-là, on n'est plus au même niveau. On est plutôt à côté, à côté de notre enfant et on évolue ensemble. Et en fait, pour revenir à ce que j'ai dit, j'ai vécu des moments très, très, très difficiles où vraiment ma fille me, me renvoyait à des choses très très difficiles et complexes pour moi et où d'une manière très simple l'autorité aurait été très le chemin le plus court c'est-à-dire l'autorité de écoute je veux que tu fasses comme ceci et c'est comme ça et pas autrement parce que c'est comme ça que c'est le plus confortable pour moi en réalité c'est ça ne pas opter cette solution-là, mais aller se remettre en question, c'est vraiment, vraiment pas facile. Et je vous avoue que j'ai eu vraiment, il y a des moments, je me rappelle à deux reprises où je me suis dit wow, « Waouh, je sais pourquoi j'ai quitté son père, j'ai quitté son père pour certains types, pour un certain caractère, une façon de faire que je ne supportais pas. Mais quand je vois ma fille faire ça avec moi, je me suis dit wow, « Waouh, si, je, si je, peux quitter son, je peux quitter son père, mais elle, je ne peux, je peux pas la quitter, mais en fait, je ne veux pas quitter ma fille. » Donc du coup, je, ça m'est déjà arrivé de dire, wow, si vraiment c'était une personne qui était avec moi, je l'aurais déjà quittée. Il y avait vraiment des moments où j'avais besoin de considération de ma réalité et que ma fille n'apportait pas cette considération de moi-même où je me suis dit, mais c'est bon, c'est insupportable. Insu la douleur a été vraiment euh, insupportable pour moi. Mais à chaque fois que la douleur a été insupportable, ça me pointait du doigt ce que moi, personnellement, j'avais besoin de guérir euh, dans mes propres blessures pour ne pas que je lui projette ça comme étant, pour ne pas que je lui projette ça et aussi pour éviter justement euh, de prendre ma fille en otage, de réparer quelque chose qui ne lui appartient pas du tout donc c'est vrai que c'est assez lourd, je vais vous donner un exemple comme ça qui me vient de suite euh, je me rappelle d'un moment où euh, euh, ma fille était déjà en prépa et je me suis dit, waouh ben euh, euh, on, on, je pense que c'était les, les premières semaines où euh, elle a quitté la maison, donc euh, c'était une transition déjà difficile pour moi. Euh, et, et je voyais ma fille euh, que les week-ends. Donc, euh, euh, dans cette transition, moi aussi j'avais besoin d'être comprise, d'être soutenue, euh, où j'avais besoin aussi d'empathie, parce que ben moi je me retrouvais toute seule hein, à la maison et, et elle elle partait quoi. Donc, pour moi, il fallait. Voilà, réapprivoiser cet espace vide, sans bruit. Parce que quand on a un enfant, il y a du bruit. Puis là, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Et je me retrouve, moi, face à moi-même dans, dans cet espace. Alors, le premier week-end, j'étais... Euh J'étais super contente de retrouver ma fille le week-end et je me suis dit ah super et moi dans ma projection c'est oh, je vais rattraper tout ce temps avec elle, c'est génial, on va passer du temps ensemble. Fatalité, ma fille m'envoie un message, elle me dit écoute maman, là je vais profiter pour aller voir mes potes. Euh, et je dis ok, bon ben écoute, j'entends que tu as un besoin de profiter de tes amis. Dans ce cas-là, ce que je te propose, euh, je dis ben bah, on, on se retrouve plus tard. Elle me dit oui, ok. Et en fait, elle m'appelle et elle m'envoie un message. Elle me dit ben, écoute, en fait, euh, je vais profiter de mes copains. Je reviendrai peut-être que vers 21h. Là, mon sang ne fait qu'un tour. Et je me suis dit waouh, là, je crois que la situation va être vraiment complexe. Parce que je me suis sentie délaissée, rejetée, pas prise en considération. Euh, et que ma blessure n'était pas prise en considération non plus. Donc, c'est des situations pas faciles où dans des moments comme ça, je me dis, mais si j'étais vraiment avec quelqu'un, mais je me serais vraiment fâchée avec lui, J'accepterais pas qu'on se comporte comme ça avec moi. Mais c'est ma fille, c'est ma fille. Et donc, du coup, à ce moment-là, il, il y a vraiment, on revient vers cette intention de qu'est-ce que je veux dans ma relation avec mon enfant. Mais ma seule et unique réponse, la seule et unique, c'est que je voulais à chaque fois prendre soin de la relation que j'ai avec elle, je voulais prendre soin de l'amour que j'ai pour elle, j'avais besoin de prendre soin de, voilà, de comment je peux nourrir au mieux la relation que j'ai avec elle parce que celle-là, c'est la réponse. Et en fait, ça, rien qu'en posant cette intention-là, ça met en place, ça m'a ça donné une dynamique de comment aborder, euh, comment dénouer les situations et réajuster chaque situation parce que du coup, à ce moment-là, automatiquement, j'offre un espace pour entendre ses besoins et aussi je m'offre un espace pour lui exprimer les miennes et qu'on puisse ensemble trouver un juste milieu. Et donc c'est vraiment des mouvements d'apprentissage et en parallèle j'avais aussi besoin d'accueillir ma blessure de rejet, d'abandon qui était là, qui ne lui appartenait pas bien sûr. Et c'est vraiment dans cet accompagnement euh, soin par rapport à notre enfant et qu que la relation évolue et en fait prend jour. Et en fait, ce qui est quand même super, c'est que aujourd'hui, ma relation avec ma fille, elle est, elle est vraiment top. Elle est vraiment top. Je, c'est pour moi, c'est la plus belle relation. Je suis ravie en fait. C'est vraiment. Je, je vous dis ça, je suis émue parce que on, on s'aime vraiment. On s'exprime mutuellement notre amour. Euh, je sais qu'elle est là pour moi. Elle sait que je suis là pour pour elle. Euh, il, on, est, on a vraiment réussi à construire un, une bulle, une bulle d'amour dans laquelle euh, on, on, on a évolué ensemble. Euh, je sais qu'elle ne me juge pas, je ne la juge pas non plus. J'ai eu des relations un peu bancales, à aucun moment ma fille m'a jugée. Elle m'a toujours dit « vas-y maman, quelles que soient les circonstances, je suis là ». Et ça pour moi c'est un magnifique cadeau et, et pareillement aussi pour elle. Donc euh, on, on s'accompagne dans notre relation, c'est doux, euh, et on a des réajustements encore parfois mais c'est quand même assez doux dans l'ensemble puisqu'on a su, on a appris à se parler, à s'écouter, à se comprendre, on a appris à être là l'une pour l'autre tel que l'un et l'autre voudraient vraiment. Euh, je souhaite vraiment, c'est pas prétentieux mais j'aimerais vraiment que beaucoup de personnes puissent développer de tels rapports avec leurs enfants, mais ça a été une construction. C'est ça qui a été important pour moi, de vous dire, parce qu'on ne naît pas parent, on apprend à l'être. Mais quel type de parent on a envie d'être Est-ce qu'on a envie d'être les parents Parce qu'on dit toujours que je ne veux pas... Je ne, moi, une, je me suis sentie mise de côté dans l'éducation, une éducation tellement dure, dans cette éducation asiatique par rapport à ma mère, et puis on se dit... Moi, tout ce que je veux, c'est je ne veux pas transmettre l'éducation que ma mère m'a donnée. Mais in fine, on revient à la même chose. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une, une, une conscience de soi, une, une transformation à l'intérieur de soi, on reproduit la même chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la version de la relation que j'ai avec ma fille est la relation que j'aurais tant rêvé euh, avoir avec ma mère. Euh, c'est vrai. Et je suis ravie de ça. Et en fait, euh, j'ai aussi consacré, ça a été, euh, je pense que j'ai été dévouée dans ce rôle-là, vraiment, euh, parce que c'était important pour moi, peu importe, même si c'est au nom de la réparation de ce que j'ai pas pu vivre, mais c'était important pour moi de pouvoir redévelopper euh, quelque chose de doux, quelque chose d'ouvert, quelque chose dans laquelle la confiance est. Euh, L'amour inconditionnel est là. Et, et Mais du coup, ça m'a... Poussée à être à un moment de ma vie assistante maternelle agréée. C'était effectivement le métier que j'ai choisi pour être auprès de ma fille, pour accompagner ma fille, euh, pour être plus, avoir du temps avec elle et en conciliant aussi du coup ma vie professionnelle. Donc ce métier m'a permis d'être vraiment au plus près de ma fille. Et le jour où j'ai arrêté de faire ce métier-là, ma fille avait 14 ans euh, et, euh, et j'ai repris mes études pour être thérapeute. J'ai exprimé à ma fille, tu sais, voilà, je pense que là, je, je nous ai offert tout ce temps-là qui était important. Je nous ai construit ce cocon qui est précieux, à nous de l'entretenir. Mais il est temps pour moi de prendre mon envol et de choisir mon métier. Bien sûr, j'ai été soutenue par ma fille euh, dans cet élan-là et je suis vraiment ravie. Aujourd'hui, ma fille a 20 ans <rire> et elle va quitter le nid bientôt. Et, et à la fois, comme je l'aime du plus profond de mon cœur, à la fois je suis contente qu'elle parte, je l'encourage à à partir, à voler de ses propres ailes et, euh, et, je, je, voilà. et donc c'était important pour moi de vous dire que dans ce parcours-là, bien entendu, euh, no, nos enfants nous enseignent vraiment, nous enseignent dans la mesure où nous, nous, notre enfant nous amène à grandir, nous, en tant qu'adultes, parce qu'en tant qu'adultes, on est des enfants blessés. À la base mais comment un enfant blessé peut éduquer un enfant ça c'est vraiment le questionnement qui est l'adulte en réalité qui est l'adulte imaginez un enfant arrive cet enfant il, il arrive sans blessure on va dire c'est un être qui est tout neuf et nous en tant que parents sommes des enfants blessés ou dans lequel on n'a pas résolu tout nos tout la problématique que nous avons qui, qui est vraiment l'être le plus, on va dire, sensé à ce moment-là, en fait. Ça, ça repositionne vraiment de qui nous sommes face à nos enfants. Et no, nos enfants nous renvoient justement à ce que nous avons besoin de changer, mais nos enfants nous renvoient aussi à ce que nous sommes, ce que nous vibrons, à l'amour qu'il y a en nous. Donc, du coup, c'est vrai que, euh, à un moment donné de ma vie, j'ai failli partir, enfin, j'ai failli partir à deux reprises j'étais adolescente et j'avais ma fille qui l'avait avait déjà 8 9 ans quand j'ai eu ma chute ma cet effondrement c'était tellement difficile que mourir était plus simple pour moi que vivre et en fait euh, euh, pourquoi je suis arrivée à cet espace là parce que je ne savais pas on, en fait ma fille m'a permis cet enfant c'est un enfant qui m'a permis de goûter je ne savais pas ce que c'est qu'être aimé vraiment, inconditionnellement, inconditionnellement, quelles que soient les circonstances. Et ma fille m'a permis de savoir ce que ça veut dire, ça. Et ça, c'est énorme et je la remercie, mais je me remercie aussi de nous permettre de nous offrir euh, un espace où cet amour inconditionnel, ce soutien inconditionnel peut se goûter vraiment et aussi cette liberté d'être, cette liberté d'être. Et en fait c'est assez incroyable parce que je vous partage ça parce que c'est je pense qu'il y a vraiment des se questionner en tant que parent est important. Et beaucoup de personnes se disent mais c'est fou ma fille s'appelle Anaïs mais Anaïs tu n'as pas tu n'as pas fait de crise d'adolescence. Pourquoi Et en fait, très naturellement, ma fille répond systématiquement, elle dit mais pourquoi j'ai besoin de faire une crise d'adolescence « Avec ma mère, je suis libre d'être moi. » À chaque fois qu'elle le dit, je, je suis très touchée, parce que ça a été un long chemin avant de pouvoir nous offrir, lui offrir comme m'offrir moi, cet espace d'être libre d'être soi. Et donc, c'est juste pour vous dire que quand un enfant a cet espace-là de pouvoir éclore tel qu'il est, l'enfant n'a pas besoin d'être en confrontation avec vous. Déjà, ça, c'est un fait. Et assez incroyablement, on lui pose aussi la question, mais Anaïs, parce que ma fille à un moment donné a fait une coupure nette avec son père, et la question c'est, euh, pourquoi est-ce que tu as choisi d'être avec ta mère, et, euh, et en fait, elle répond systématiquement cette réponse, c'est, je suis restée avec ma mère, parce que avec ma mère je suis libre d'être moi, donc à quel point, donc ça c'est super, mais elle dit aussi une chose que j'aimerais vous partager, c'est que ma mère, elle sait s'excuser. Quand elle a tort, elle s'excuse. Ça, c'est vraiment... Je vous partage ces deux éléments-là parce que ces deux éléments-là ont été deux vecteurs, vraiment, euh, d'une relation vraiment apaisée entre ma fille et moi, d'une relation d'amour réel entre ma fille et moi. Et c'est vrai que... que je n'ai pas de, ni de fierté parce que je suis sa mère ou autre. Quand j'ai tort, je m'en excuse. Quand je déborde, je m'en excuse. Quand je projette mes blessures avec colère, sans que je puisse avoir une maîtrise dessus, je m'en excuse parce que ça ne lui appartient pas. Donc ça nous demande parfois en tant que parents de savoir se mettre à genoux à un moment donné. On abdique parce qu'on n'est pas des personnes. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Et dans cette mesure-là, vous apprenez aussi à vos enfants, vous leur enseignez que on peut faire des erreurs. L'essentiel, c'est de s'excuser. On peut faire mal, on peut blesser, ça arrive à tout le monde. Mais s'excuser, c'est certainement ce qu'il y a de plus indispensable pour pouvoir recréer la relation à nouveau. Voilà. Donc, euh, ça c'est mon histoire avec ma fille. <rire> Donc, à partir de ça... Euh, je vais vous partager les 12 clés essentielles pour rétablir une relation euh, à, plus apaisée avec vos enfants. Ces 12 clés sont des, les clés que moi j'ai relevées durant mon parcours, d'accord Ça ne vous empêchera pas de compléter tout à l'heure si, euh, si, euh, si vous le voulez, d'accord Moi aussi je, suis, je serais ravie qu'on puisse co-créer ensemble. Euh, Merci Émilie qui dit heureusement qu'il existe des personnes avec ce don naturel. Oh merci. Alors, la première, alors c'est un peu dans les désordres, ce n'est pas la première clé, mais bon, la première que j'ai relevée, c'est considérer vos enfants comme des individus à part entière. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a cette croyance de dire, oui, mais tu ne euh, tant que l'enfant est petit, il ne sait pas ce qu'il veut. Euh, à 18 ans, ben, ok, à 18 ans, l'enfant devient plus crédible qu'il ne l'est à 7 ans ou à 5 ans ou à 3 ans. Et il y a comme cette espèce de, de, de morale, d'éducation un petit peu collective posée comme ça, qui du coup, d'une certaine façon, quand vous vous positionnez comme ça, vous dites en fait que vos enfants sont des imbéciles, voilà. Donc, quand je dis que c'est important de considérer vos enfants comme des individus à part entière ça veut dire que vos enfants tout comme vous ont des besoins ils ont aussi leurs propres limites ils ont leur personnalité ils ont euh, vous leur transmettez vos valeurs mais quel que soit ce que vous transmettez l'enfant récupère ce qu'il ce qui a du sens pour lui tout comme vous d'ailleurs donc vous êtes un individu à part entière, votre enfant est un individu à part entière, même si c'est vous qui avez mis votre enfant au monde, votre enfant ne vous appartient pas, votre enfant n'est pas vous, vous n'êtes pas votre enfant et votre enfant n'est pas vous, euh, votre enfant ne vous ressemble pas, votre enfant est un enfant à part entière que vous avez besoin de découvrir vous-même, voilà, donc... Euh, euh, donc, vos enfants ont vos besoins, les, les, ses propres limites et aussi sa, sa capacité à rebondir. Donc, la première chose, c'est du coup de faire, faites confiance en vos enfants. Et je vous donne juste un petit exemple pour, pour celui-là. Ma fille avait, en ce temps-là, elle avait 5 ans. Et ma fille, a commencé à, elle a découvert le piano. Et à 5 ans, elle nous a déjà dit avec son père, moi j'ai envie de faire du théâtre. Et je me rappelle très bien, le prof de piano dit « mais non madame, ne, ne, la dé, ne la désinscrivez pas, elle est, elle est super, elle, elle, elle a des dons, elle joue très bien au piano. » Et son père il dit « non mais à 5 ans, elle ne sait pas ce qu'elle veut, c'est à nous de décider. » Et en fait à ce moment-là, je lui dis « non, ce n'est ni à toi ni à moi de décider. Cet enfant a des besoins, elle exprime qu'elle a envie de faire, faire du théâtre, moi j'ai envie de lui faire confiance dans ses choix. » et donc à partir de ce moment là euh, j'ai rassuré le papa bien sûr et ensuite Annalise s'inscrit au théâtre ce qui est quand même assez incroyable c'est que le théâtre, est, le, le théâtre est resté dans sa vie tout le long euh, et, et aujourd'hui elle, elle projette de faire sa vie dans le monde du théâtre donc pour vous dire c'est incroyable quand on leur fait confiance ils tracent leur chemin déjà voilà la deuxième clé c'est, du coup, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que vos enfants et vous sont au même niveau. C'est-à-dire que vos besoins, vous, en tant qu'adulte, sont importants. On est d'accord. Vos besoins viennent de vos émotions intrinsèques à l'intérieur de vous. Et pourquoi ça ne serait pas le cas pour vos enfants Vos enfants, ils ont aussi leurs besoins. Et leurs besoins sont tout aussi importants. Et là où j'ai dit que c'est important aussi d'être au même niveau, c'est on est au même niveau dans nos besoins. Ça veut dire qu'on ne légitime pas un besoin par rapport à un âge ou par rapport à une expérience. Un besoin, c'est quelque chose qui, qui, qui, qui, qui s'éveille en nous et qui a besoin de s'exprimer en fait. Ça n'a rien à voir avec la maturité ni l'âge. C'est très personnel, c'est très spontané donc c'est tout aussi légitime de la part d'un un petit enfant quel que soit son âge que pour vous en tant qu'adulte ça n'a rien à voir avec l'expérience mais quand je dis aussi qu'il est important de se mettre au même niveau que l'enfant comme je vous ai dit tout à l'heure c'est à dire que euh, mais ça va revenir aussi à ce que je, je vais dire tout à l'heure c'est à dire que du coup quand on est au même pied que l'enfant on sort de, de ce rapport où vous pensez que vous savez plus que lui où vous pensez que euh, euh, voilà, que vous savez plus que lui ce qui est bon et juste pour lui votre enfant sait ce qui est bon et juste pour lui permettez à vos enfants de faire leurs propres leurs propres expériences permettez à vos enfants de de tomber pour se relever et remarcher à nouveau, permettez à vos enfants de se blesser c'est des expériences enrichissantes dans leur vie donc ça vous demande d'arrêter de les surprotéger ou d'arrêter de penser que vous savez mieux parce que vous avez l'expérience, non Pas du tout. Accompagner, éduquer un enfant, ça ne veut pas dire euh, diriger un enfant. Éduquer un enfant, c'est l'accompagner, c'est rester à côté. Je, tu es libre de faire l'expériment, d'expérimenter la vie comme tu le ressens, et je suis à côté de toi. Bien sûr, en tant que parent, bien sûr, en tant que parent, nous avons, on va dire, une responsabilité. Ça dépend de chacun où chacun place ça, bien sûr. Et cette responsabilité-là, c'est de sécuriser nos enfants, bien sûr. Mais tout dépend après, parce que tout ce que je veux dire, c'est pas, c'est pas complètement, c'est pas complètement comme ceci ou comme ceci Il y a un petit peu de tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, c'est notre jusqu'à un certain âge, l'enfant a besoin d'un espace de sécurité. Et dans cet espace de sécurité, c'est important de laisser l'enfant libre, explorer, quitte à ce que l'enfant touche les limites, par exemple. Et à fur et à mesure que l'enfant grandit, on agrandit aussi cet espace pour que l'enfant puisse s'éclore, cet espace de sécurité pour que l'enfant puisse s'expérimenter en tant que soi et s'expérimenter dans son rapport avec la vie. Voilà, euh, je répondrai à vos questions tout à l'heure euh, sur Instagram. Euh, ben, je répondrai tout à l'heure. La troisième clé qui est importante euh, pour rétablir une relation apaisée avec vos enfants, c'est garder bien à l'esprit que votre enfant est un réel maître dans votre vie. C'est-à-dire que votre enfant est vraiment l'individu qui va vous renvoyer par effet miroir à chaque fois ce que vous n'avez pas changé en vous et que vous avez besoin de changer. Il va vous renvoyer vos carences, vos blessures. Votre enfant va vous renvoyer aussi à l'amour qu'il y a en vous et au désamour qu'il y a en vous, au respect qu'il y a en vous et au non-respect qu'il y a en vous. Voilà. Donc, avoir, <rire> avoir un enfant dans sa vie, ça ne veut pas dire faire de plan précis dans un, comme s'il y a un objectif précis de, vous, de ce que vous allez prévoir pour votre enfant. Non, ce n'est pas ça du tout pas comme si vous montez un projet non avoir un enfant c'est accepter que cet individu là 24 heures sur 24 va vous renvoyer qui vous êtes où vous en êtes intérieurement dans votre vibration ici et maintenant c'est le job de votre enfant mais c'est le job de toute personne autour de vous c'est le but d'une relation de couple c'est le but dès qu'on est en relation avec quelqu'un ça veut dire que intrinsèquement on accepte que cet individu nous renvoie à ce que nous sommes donc c'est vrai que du coup ça redéfinit vraiment la notion de la relation parce que certaines personnes disent ah bah ben, moi j'ai envie de rentrer en relation parce que le but de la relation c'est qu'on s'aime et que tout se passe bien oui bien sûr bien sûr on y va dans ce but là mais la relation implique à un moment donné justement que par effet miroir votre enfant va vous renvoyer c'est c'est Va vous renvoyer à ce, que, à ce que vous vibrez, à ce qu'il y a en vous. Mais c'est le propre de la relation, ça n'aura rien à voir avec votre enfant lui-même. Toute relation, c'est comme ça que nous rentrons en interaction dans le monde. C on, ne, on se voit par rapport aux autres, peu importe qui est là. Voilà. Donc, votre enfant est vraiment votre miroir. Donc, si vous avez envie que votre enfant change, arrêtez de lui donner des ordres. Changez-vous déjà. Quand j'ai envie que ma fille range sa chambre, je range la mienne d'abord. Et oui. Et quand la mienne est rangée et que je lui propose de venir euh, discuter dans ma chambre, je lui montre juste, je lui, dis, je lui dis juste bienvenue. Elle se sent très bien là. Et de cette manière-là, ben, ça l'inspire à faire autant. Ou pas, peu importe. Mais au moins, il y a une proposition. L'éducation étant une proposition. Voilà. Le quatrième point essentiel, c'est de troquer l'autorité troquer l'autorité à la responsabilité. C'est-à-dire que quand vous êtes autoritaire vis-à-vis -vis de votre enfant, vous êtes en train de donner l'information à votre enfant que vous savez mieux que lui ce qu'il y a de bon et juste pour lui. Je vous demande juste de vous mettre à la place de votre enfant quand vous faites ça. Est-ce que vous aimez qu'on vous dise que... Est-ce que vous aimez que quelqu'un vous dise qu'il sait mieux que vous, mieux que vous ce qu'il y a de mieux pour vous Est-ce que vous appréciez ça Personnellement, moi, non. Personnellement, moi qui ai besoin de liberté, je préfère qu'on me laisse faire. Je préfère qu'on me propose, on me suggère quelque chose, mais qu'on ne me l'impose pas. Donc, suggérez, proposez à votre enfant, laissez votre enfant libre faire ses choix. Et donc, on rentre dans la notion de la responsabilité. Responsabiliser vos enfants, ça veut dire laisser vos enfants libres faire leur propre choix selon leurs propres besoins du moment. Laissez vos enfants faire leurs bêtises, prendre le mur. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Pourquoi Parce qu'on a peur du regard des gens. On a peur de se dire, ah, je ne suis pas légitime en tant que mère. Mais en réalité, de quoi il s'agit Est-ce que vous êtes parent parce que vous voulez donner une image de vous, vous voulez être parent pour être parent auprès de vos enfants. Il y a un choix à faire en fait, en plus à ce moment-là, d'accord Donc dans cette responsabilité que vous accordez à vos enfants, à l'instant vous laissez vos enfants faire les choix, la seule chose que vous pouvez faire en accompagnant vos enfants, c'est juste de leur signaler les conséquences que cela implique s'ils font tel ou tel choix. Parce que dans toutes les façons dans la vie, il y a toujours... Des conséquences, c'est la loi de cause à effet. Elle est universelle. On pose un acte, il y a des conséquences. C'est sûr, c'est sûr. Donc, du coup, euh, ça va demander à, vo à vos enfants. Ils vont apprendre à, à, à faire des choix, à assumer leurs choix, assumer les conséquences que cela implique. Et, et du coup, à l'instant, vous vous surfez, c'est-à-dire que vous basculez de l'autorité à la responsabilité. Quand vous êtes sur la responsabilité, le message essentiel que vous lancez à votre enfant, c'est que quoi qu'il arrive, vous lui faites confiance. Et ça, c'est un ingrédient indispensable pour l'enfant. Peu importe. Et, et ensuite, ça, ça vous accompagne du coup, ça vous appelle, enfin, ça vous amène du coup à accompagner votre enfant dans cette prise de responsabilité qui l'amène à grandir en tant qu'adulte. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas évident euh, à ces moments-là de de laisser notre enfant euh, s'effondrer, se, euh, mais notre rôle de parents est justement de leur apprendre à vivre la vie et non à éviter que les choses arrivent ou, ou à se limiter dans nos choix. Et en fait, en parlant de cet exemple par rapport à la responsabilité, c'est vrai que moi, par exemple, quand ma fille elle pose un acte et que cet acte impacte ma personne, je n'ai pas d'hésitation à lui dire que moi ça m'amène à me positionner d'une certaine façon ou ça m'amène, ça m'amène, ben ça me blesse, je lui dis, ça m'amène à faire d'autres choix, je lui dis donc ça c'est vraiment quelque chose d'important aussi pour moi de me positionner je ne suis pas toujours d'accord avec elle, non, non, non, quand ça ne va pas je lui exprime de façon à ce qu'elle comprenne que tiens quand elle pose cette, cet acte-là, ben, il y a des conséquences aussi parce qu'on apprend à vivre ensemble L'éducation d'un enfant, c'est je vais t'apprendre comment c'est de vivre ensemble, en fait. Parce que quand votre enfant quitte votre nid, il va apprendre à vivre avec les autres. La, le, la cinquième clé essentielle, justement, pour établir une relation apaisée avec, avec vos enfants, c'est, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure du coup, c'est rendre vos enfants libres de votre histoire passée. Votre enfant, votre enfant n'est pas votre réussite. Votre enfant n'est pas votre revanche à prendre. Votre enfant, en fait, n'est pas là pour réparer votre histoire. En même temps, je vous ai dit tout à l'heure, ma fille, la relation que j'ai avec ma fille aujourd'hui est une relation que j'aurais aimé avoir par rapport à ma mère. C'est vrai c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, que c'est une proposition nouvelle que j'ai faite, euh, ça m'a demandé aussi de prendre la responsabilité de mes propres blessures pour ne pas que je projette ça auprès de ma fille. Voilà. Donc, euh, euh, c'est vraiment, voilà, vraiment un travail de, de rendre nos enfants libres de notre histoire passée. C'est hyper important hyper important, sinon on rentre dans une éducation euh, où on impose les choses à notre enfant parce qu'on n'a pas géré la chose nous-mêmes donc on ne veut pas voir ça sous notre nez donc on somme l'enfant pour que l'enfant ne puisse pas euh, ne puisse pas euh, projeter ça donc euh, c'est difficile, c'est très difficile euh, là par, par contre, par exemple, dans, dans cet exemple-là euh, je vais peut-être parler de, du coup à l'inverse de moi en tant qu'enfant par rapport à ma mère euh, c'est vrai que dans la culture asiatique et ma, ma, de madagascar dans lequel on fonctionne en communauté moi j'étais un enfant qui avait vraiment besoin d'exprimer mon individualité mes choix euh, ma différence et c'était très compliqué pour ma mère en fait d'éduquer un enfant comme moi enfin de, de me mettre dans les rails malgré tout euh, parce que justement c'était difficile pour elle, par rapport au regard des autres, de se dire que je puisse être différente, que je ne suis pas dans le moule comme tout le monde. C'est sûr que j'ai beaucoup, euh, ayant vécu ça dans mon enfance, j'ai vraiment compris à quel point c'était important, <rire> en tant que parent, de gérer ce qu'on a à gérer, pour ne pas imposer à nos enfants un confort qu'on n'est pas un confort que nous-mêmes on n'est pas capable de nous apporter dans notre histoire vraiment donc je me suis sentie vraiment prise en otage euh, d'une blessure qu'elle n'a pas su traiter elle-même donc euh, ça, ça a des dégâts quand même assez assez lourds voilà autre chose la sixième clé c'est au lieu de protéger vos enfants laissez-les faire leur propre expérience voilà laissez vos enfants, échouer laissez-les rater, laissez-les se tromper, laissez-les prendre le mur et accompagner votre enfant. Mais quoi qu'il en soit, quand vous permettez ça, l'enfant comprend bien une chose qui est essentielle, c'est que vous lui faites confiance. Parce qu'il n'y a que ça en fait. Quel que soit tes choix je t'aime du plus profond de mon cœur parce que tu es mon enfant et je te fais confiance dans tes choix je te fais confiance même si vous voyez que l'enfant va prendre son mur je vous donne un exemple ma fille avait un euh, au bac elle avait un voyage pour partir au japon d'accord c'était un voyage qui a été prévu j'avais mis de l'argent de côté j'ai dit à ma fille ok par contre je mets de l'argent de côté toi tu t'occupes du dossier le temps passe je vois que la date limite du dossier était là et je lui pose la question, je dis Mais tu as, as préparé les dossiers, tu les as envoyés Mais dis donc, mais maman, je m'en occupe. Je vois bien que ça va pas passer et je vois bien que je me suis dit Mais si elle ne le renvoie pas demain, c'est mort. Je me rappelle quand je pose cette situation au séminaire 100% des personnes lèvent le doigt en disant Moi, je me serais occupée du dossier. J'ai fait le choix de ne pas le faire. J'ai fait le choix de ne pas le faire. Deux jours après, le prof m'appelle en disant « Votre fille n'est pas prise pour le voyage pour le Japon, tout simplement parce que le dossier n'a pas été rendu en temps et en heure et il a été mal rempli. » Ma fille s'est effondrée. Ça a été difficile, hein? c'est difficile de voir son enfant mal parce que moi aussi ça m'a pris dans mes tripes, donc j'ai pleuré avec elle. Mais la seule chose que je lui ai dit, c'est que voilà, tu poses un acte, tu as des conséquences tu ne t'es pas soucié de ton dossier, tu as des conséquences. Maintenant, tu vas assumer ça, tu vas grandir avec ça et tu vas comprendre l'importance de quand tu as des projets en place, tu t'en occupes. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, ma fille est en prépa, elle s'est occupée de tout, toute seule. Son dossier de bourse, l'inscription pour la prépa, je ne m'occupe absolument plus de rien et elle est au top, aujourd'hui autonome, et je suis tranquille mais il a fallu vivre cette expérience là voilà, donc quoi qu'il en soit même si elle s'est effondrée je me suis dit ok, je te fais confiance tu sauras rebondir, tu sauras quoi faire qu'est-ce qu'il faut faire, on écrit au professeur et au final elle est partie <rire> pour vous dire quelle aventure ok, donc protégez vos enfants euh, leur éviter l'expérience ne leur ce n'est pas forcément ce qui leur aide à grandir, en fait. Voilà. Parce que quand vous protégez, surprotégez vos enfants, sachez que le message que vous, lui lance, vous lancez derrière, c'est que vous ne leur faites pas confiance. Et ils le ressentent bien même si vous ne le dites pas. D'accord Et si vous, vous n'êtes pas tranquillisé, c'est à vous de faire un travail sur vous, justement, en tant que parent, pour permettre et offrir cet espace de liberté à vos enfants. La septième clé importante pour avoir une relation apaisée avec vos enfants, c'est la qualité de votre communication. S'il vous plaît, communiquez avec vos enfants avec bienveillance. Utilisez la communication non violente qui est un, un moyen de communication euh, efficace justement dans lequel les besoins de vos enfants sont tenus en compte aussi, autant que les vôtres. D'accord Mais surtout ce qui est important dans cette communication apaisée, c'est surtout de vous poser la question de quelle est votre intention. Avant de discuter avec votre enfant, avant d'aborder quoi que ce soit avec votre enfant, c'est quelle est votre intention. Est-ce que votre intention est de prendre soin de la relation que vous avez avec votre enfant, oui ou non Si oui, posez-vous la question. Si vous déversez avec colère votre autorité, est-ce que ça va contribuer à prendre soin de la relation que vous avez avec votre enfant Posez-vous la question avant. Maintes fois, quand je me suis posé cette question-là, il a fallu que je réajuste, que je me pose, que je baisse le ton, que je puisse digérer déjà moi mes émotions et ma colère et revenir avec ma fille quand j'étais plus calme pour qu'on puisse ensemble discuter parce que, in fine, la seule chose et unique que je veux, c'est prendre à travers, quel que soit ce qu'on a à c'est de prendre soin de cette relation que j'ai avec elle. Comment quelle posture je peux avoir pour, pour que je puisse euh, chérir cette relation qui en réalité m'est chère. À partir de là, vous allez voir que votre posture, elle va changer automatiquement. <rire> La huitième clé qui est importante, si vous souhaitez apaiser votre, votre relation avec vos enfants, c'est d'arrêter d'être... Euh, une mère, je parle d'une mère, plutôt il y a peut-être des papas qui sont là aussi, une mère sacrificielle au service de vos enfants. J'aimerais vous inviter à vous épanouir avec vos enfants plutôt qu'être au service de vos enfants. Il y a vraiment cette génération de des enfants rois et des enfants dieux. Mais quel enfant est-ce que nous sommes On les prépare à quoi ces enfants En fait, c'est ça la question. Mais en même temps, euh, quand vous, vous, vous êtes au sacrifice de vos enfants, le message que vous lancez à votre enfant, c'est que vous ne vous respectez pas. Vous ne vous aimez pas de cette façon-là. Comment voulez-vous que vos enfants vous respectent C'est ça en fait. Donc, épanouissez-vous avec vos enfants, c'est-à-dire tout en écoutant les besoins de votre enfant, écoutez vos besoins aussi en priorité, c'est aussi important. Votre enfant se voit à travers vous, c'est indispensable ça. Donc quand vous êtes dans vos limites, quand vous ne pouvez pas exprimer que là, vous ne pouvez pas faire plus parce que vous avez besoin de vous respecter. Et de cette façon-là, vous allez voir que votre enfant va développer quelque chose qui est extraordinaire, c'est de savoir tenir compte de l'autre. C'est savoir tenir compte et prendre en considération la réalité de l'autre. Et ça leur demande, ça leur ouvre vraiment ce capital empathie, ce capital écoute-compréhension et de savoir être là l'un pour l'autre. Voilà ce que développe votre enfant quand vous sortez de ce rôle qui est sacrificiel. Donc du coup, et en plus il y a une chose qui est quand même assez terrible dans ce rôle sacrificiel, c'est quand vous dites, ah ben voilà j'ai tout fait pour toi, d'accord euh, je me suis sacrifiée pour toi, super. Et à partir de là, l'enfant dit, wow, super, je, je deviens redevable de tout ce que ma mère m'a donné. Et vous avez beau dire, non mais je n'attends rien en retour. Oui, mais votre posture est au sacrifice de votre enfant. Donc, quest ce que votre enfant, il porte ce poids <rire> d'un choix que vous avez fait, dont lui n'en a pas eu la demande à la base, et dans lequel il va se sentir redevable dans ses choix en tant qu'adulte. C'est hyper lourd à porter, donc réfléchissez bien sur cette posture-là. Plus vous vous épanouissez, plus votre enfant s'épanouit. Voilà. Et en fait, ce qui est extraordinaire par rapport à ce point-là, par exemple, c'est que moi, j'ai appris à poser mes limites auprès de ma fille. Quand j'ai pas envie de faire à manger parce que je suis vraiment fatiguée, eh bien, je ne fais pas à manger parce que je suis vraiment fatiguée. Quand j'ai besoin de me reposer, je me repose. Et de cette façon-là, euh, c'est vrai qu'Anaïs, aujourd'hui, tient beaucoup compte parce que je lui ai exprimé aussi mon besoin d'être prise en considération hein, pour parler des niveaux tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est OK, je, je suis là pour elle, mais j'exprime je, clairement à ma fille que j'ai besoin qu'elle soit là aussi pour moi parce qu'on est dans une relation d'humain à humain et c'est normal de réclamer ça donc en même temps moi aussi j'ai besoin d'aide donc je lui demande de prêter attention au fait que je sois là que j'ai des besoins que j'ai aussi besoin d'aide et quand j'ai besoin d'aide je lui exprime bien sûr quand je ne peux plus je lui exprime aussi bien sûr et du coup on a vraiment une relation d'humain à humain même si je suis sa mère et même si c'est ma fille et, et justement dans, dans, dans Grâce à ça, on va dire, grâce au fait que je m'épanouis en tant que mère et que mes besoins sont aussi prioritaires, euh, du coup, ben, aujourd'hui, ma fille, elle a appris, euh, elle est très très autonome. C'est un enfant qui est très autonome, mais c'est un enfant qui sait être en lien aussi. Et en même temps, et en même temps, euh, ben, elle a appris à faire à manger. Par exemple, c'est, génial, elle a appris à faire à manger grâce à ses expériences. Elle s'occupe de ses dossiers, donc. C'est un enfant qui déjà peut voler de ses propres ailes, donc c'est vraiment super, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, mon enfant n'a pas besoin de moi. Ben tant mieux, c'est super, je suis ravie de ça. <rire> Alors, le, la neuvième clé, c'est, il y a une chose qui est importante, je vais peut-être vous choquer quand je vais vous dire ça, mais pour moi c'est quelque chose qui a été très très important pour moi, pour sortir de la notion du sacrificiel, mais aussi euh, du sens du devoir. C'est que personne, personne n'est censé de rien vis-à-vis -vis de personne. Je le dis souvent à ma fille, je ne suis censée de rien vis-à-vis -vis de toi, vraiment. Et si aujourd'hui je m'investis en tant que mère dans ce que je fais, je le fais pour moi. Parce que ça, tout ce que je fais là nourrit mon besoin d'être mère. Ça me permet d'exprimer mon besoin d'être mère d'une certaine façon auprès de toi. Ok Donc, d'une certaine façon, déjà, je le fais pour moi. Et je ne suis censée de, de rien vis-à-vis d'elle parce qu'il n'y a pas de devoir. Je, être mère et aimer son enfant n'est pas un devoir. C'est un choix du cœur. Vous le faites parce que vous aimez vos enfants. Ça n'a rien à voir avec une obligation. On n'est pas mère et on n'est pas obligé d'eux. Il n'y a pas de « je dois, il faut que parce que je suis sa mère ». Non, en fait. Non parce que de toutes les façons, la dynamique après n'est pas bonne. Vous allez rendre votre enfant redevable, vous n'êtes pas content si votre enfant ne vous rend pas les choses, s'il n'obtient pas les résultats que vous voulez, bah, ça devient une relation toxique en fait. Mais juste, quand j'ai l'élan du cœur de faire les choses, je fais les choses. Quand je n'ai pas l'élan du cœur, eh bien, je m'écoute et je me respecte en tant que telle. Et de cette façon, mon enfant va apprendre à se respecter aussi. Et réciproquement, en même temps que je dis à ma fille qu'elle n'est censée de rien vis-à-vis -vis de moi, Réciproquement, ma fille, je lui dis aussi, et toi, tu n'es censé de rien vis-à-vis -vis de moi. Non. Chaque acte que tu poses vis-à-vis -vis de moi est un choix du cœur, est un acte d'amour. Donc quand on enlève ses obligations, quand on enlève de tu es censé de, je suis censé de, qu'est-ce qu'il reste dans la relation de la gratitude Je prépare un plat, je fais... Peu importe ce que je fais pour elle, elle vient me voir, elle me dit merci maman. Merci parce que je sais que tu n'es pas obligée de le faire. Merci parce que tu es censée de rien vis-à-vis -vis de moi. Il reste de la gratitude et il reste le fait que l'enfant mesure pleinement, l'enfant mesure pleinement votre investissement vis-à-vis -vis de lui. Mais votre enfant n'est aussi censé de rien vis-à-vis -vis de vous. Non, non. <rire> Dixième clé, reconnaissez vos erreurs effectivement la relation d'amour si c'est cette relation là que vous avez envie de développer avec votre enfant demande une relation d'humilité dans lequel on accepte que ben oui ben parfois en tant que parent on n'est absolument pas parfait parfois on, pro, on leur projette nos blessures alors que ça ne leur appartient pas du tout parfois on les somme de faire quelque chose tout simplement pour nous tranquilliser égoïstement, alors que bon, ça n'a rien à voir avec eux, et bien quand on arrive dans la conscience, quand on fait un travail sur soi, on est dans la conscience, on se pose, et à un moment donné, on revient pour dire, pardonne-moi de l'impact qu'il y a eu chez toi. Vraiment. Et quand on sait demander des excuses, quand on on sait demander pardon aux enfants, réciproquement vos enfants apprennent aussi à s'excuser et à demander pardon quand ils blessent les gens, donc c'est voilà tout ce que vous incarnez, votre enfant votre enfant l'incarne aussi, s'il en a envie bien sûr mais l'incarne aussi, c'est une proposition que vous lui faites, moi je m'excuse tout le temps auprès de ma fille parce que dans les relations qu'on a, on, on, parfois on ne fait même pas exprès de, de, de blesser les gens, quoi. on ne fait même pas exprès, donc même nos enfants parfois on ne fait pas exprès. Demander pardon ne coûte rien, pourquoi Parce que ça remet la relation un jour, ça permet à la relation de se relancer, ça permet de renouveler l'énergie d'amour qu'il y a dans la relation. Donc la rédemption, la rédemption est vraiment un élément indispensable pour que l'amour circule à nouveau. Donc, apprenez à vous excuser, redescendez de votre piédestal en tant que parent et vous allez voir que vous allez développer des relations bien plus euh, apaisées, plus douces et plus réciproques vis-à-vis -vis de vos enfants. Vous allez voir. La onzième clé, c'est exprimer votre amour en abondance et inconditionnellement à votre enfant. Dites-lui je t'aime quand vous le ressentez du plus profond de votre cœur. Et dites surtout à vos enfants que quelles que soient les circonstances, quels que soient les échecs qu'ils vont faire, les échecs scolaires, quels que soient les choix qu'ils vont faire dans la vie, vous les aimerez tels qu'ils sont, inconditionnellement. Parce que votre amour n'est pas dans le faire. Votre amour n'est pas dans l'image que votre enfant va avoir pour que vous soyez fier au regard des autres. L'amour est une relation directe de cœur à cœur entre vous et votre enfant. Donc, mettez-vous juste à la place de votre enfant. Imaginez-vous qu que l'amour que vous recevez de votre mère ou de votre père est conditionné par euh, votre, vos notes scolaires, la réussite de, vos, de votre travail. Je suppose que vous n'aimerez pas ça. Donc, ne le proposez pas à vos enfants. Savoir aimer votre enfant à travers uniquement ce qu'il est, c'est un apprentissage parce que ça va vous demander effectivement de lâcher aussi euh, ce besoin d'être légitimé au regard des gens, euh, ce besoin de, de la réussite comme étant euh, la réussite sociale, comme étant une reconnaissance sociale de ce que vous êtes. Donc on est vraiment dans l'être et le faire, dans la différenciation. Mais je vous encourage vivement à exprimer, à le dire, que votre enfant l'entende le plus souvent possible. C'est OK en fait. Quel que soit ce que tu vas faire, moi je t'aime, toi, toi, dans ton être, tel que tu es, tel que tu es, tu es parfait. Quels que soient les choix que tu fais, c'est parfait, ça fait partie de ton chemin, ça fait partie de tes besoins. C'est ok, c'est correct et quelles que soient les circonstances, je suis là. C'est ça que vous aurez rêvé d'entendre. Alors ce que vous avez rêvé d'entendre et que vous n'avez pas eu, dites-le à vos enfants, partagez, dites-le en abondance. C'est important. Et quand je dis exprimez votre amour, prenez vos, votre enfant dans vos bras, c'est... Moi, ma, ma, ma mère ne m'a pas pris dans les bras. Dans la culture asiatique, on ne se prend pas dans les bras. J'ai appris. J'ai appris parce que c'est ce que j'avais envie de transmettre. Et aujourd'hui, quand je la vois, a, ben je, je la vois le week-end, <rire> on prend toujours un moment de, de juste être là ensemble. Juste être là avec ce qui est là dans les bras et ça fait énormément de bien ce contact <rire> la dernière clé qui me semble pour moi importante c'est euh, prouver prouver à votre enfant votre amour inconditionnel, au delà de dire les choses prouvez-le dites-le prouvez à votre enfant que vous l'aimez vraiment c'est hyper important prouvez-le en réitérant en, en, en leur pardonnant en vous présentant vos excuses, en réitérant cet amour euh, prouvez-le en faisant des choix en prioritaire pour eux, de partager un temps privilégié avec eux. Prouvez-le. Parce que les mots, c'est bien beau de dire à un enfant, je t'aime, tu sais. La seule façon pour que votre enfant le valide, c'est la manière dont vous allez le prouver, le montrer. Mais c'est pareil pour vous. Hein. C'est pareil pour vous. Voilà, donc voilà les douze clés. Euh, qui vous permettent justement de rétablir cette relation apaisée avec vos enfants j'espère que ça vous a parlé que ça vous a permis d'avoir des éléments euh, importants euh, mais euh, pour moi euh, éduquer son enfant c'est avant tout s'éduquer soi prendre soin de vos enfants c'est avant tout prendre soin de vous euh, avoir une relation apaisée avec vos enfants, c'est leur délester de ce qui vous appartient déjà. Pour avoir le respect de cet espace libre de ceux qui sont, euh, de leur offrir votre confiance et votre amour, quels que soient les choix, et d'accompagner vos enfants. rester à côté et non dirigez vos, vos enfants dans l'éducation. C'est différent. <rire> voilà. J'espère que ces quelques clés vont vous aider. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez des complément d'informations n'hésitez pas à rajouter mais dans tous les cas je vous ai dit à quel point c'était important de prendre soin de soi parce que ce dont on vibre va se projeter dans, dans, la, dans la relation par rapport à nos enfants donc si vous avez envie de travailler ce point là c'est à dire comment changer votre vibration pour changer le rapport que vous avez avec votre, vos enfants je vous propose justement le programme Créer votre propre changement qui va commencer bientôt le 10 avril il reste une place et dans ce programme vous avez justement tous les outils pour déprogrammer les propres blocages qu'il y a chez vous pour justement avoir de meilleurs, un meilleur rapport vis-à-vis -vis de vous même et donc vis-à-vis -vis de votre entourage d'une manière ou d'une autre et dans ce programme vous apprenez aussi euh, ben, comment déprogrammer dépro les blocages et aussi comment créer euh, une nouvelle réalité donc n'hésitez pas à vous inscrire sinon il y a aussi l'atelier sur se réconcilier avec votre corps à partir du 29 mai sur le 29 mai et 6 mai ça c'est ce qui est à venir ok alors quelles sont les questions les questions alors je vais prendre les questions qui ont été posées comment réussir à s'occuper de son enfant quand on sait qu'on n'y arrive pas et qu'on ne peut plus et qu'on ne lui apporte pas ce dont il a besoin et qu'il nous et qu'on protège nos peurs sur lui en fait pour répondre à cette question, euh, c'est déjà, en fait, dans la question euh, que vous avez posée, la réponse il y est déjà. De comment réussir à s'occuper de votre enfant euh, quand on ne lui apporte pas ce, ce dont il a besoin La question fondamentale, c'est d'aller déjà chercher ce dont il a besoin. Parlez à votre enfant. Montrez-lui que vous portez de l'intérêt à sa réaction. Pourquoi il réagit Un enfant réagit parce que certainement il y a un besoin que vous n'avez pas entendu, que vous n'avez pas compris et qui n'est pas nourri chez lui. Un enfant n'est pas terrible pour être terrible. Un enfant est terrible parce qu'il a envie d'exprimer quelque chose qu'il n'a pas réussi à exprimer autrement. C'est peut-être quelque chose qu'il n'a pas réussi à exprimer à travers le langage ou qui n'a pas été un message, qui n'a pas été reçu et qu'il exprime ça différemment. Donc la question c'est d'aller vraiment porter cette attention-là alors Léonore qui dit mille merci Armel c'est très riche et ça nous apporte vraiment beaucoup d'informations à réfléchir ben c'est de tout coeur vraiment c'est de tout coeur si vous avez des questions ou dites moi ce qui vous a le plus parlé aussi ou euh, s'il y a des éléments complémentaires n'hésitez pas et euh, Marie-Pierre qui dit il faut remettre en question nos schémas appris exactement euh le plus dur c'est de rompre avec notre propre éducation euh, je pense que notre propre éducation elle nous a montré aussi les failles de ce qu'on ne veut plus maintenant pour transmettre euh, une éducation différente ça nous demande d'incarner cette différence qu'on veut transmettre à ce moment là il y a une réelle transmission au niveau de nos enfants euh... Mais c'est anticiper, leur éducation n'est pas rangée de leur amour. Alors, un amour filial est inconditionnel, mieux que le grand amour. Ça dépend, euh, ça dépend, parce qu'il y a des amours entre parents et enfants qui ne sont pas vraiment possibles parfois, mais parce que c'est l'expérience de vie. Donc, euh, on ne peut pas dire que c'est automatiquement inconditionnel. Je pense que cet amour filial inconditionnel, elle se construit en conscience, vraiment vraiment en conscience, <rire> et qu'il y ait vraiment une intention. Alors, Diane qui dit, je suis si émue, j'aimerais oh, bien savoir pourquoi du coup. Alors, euh, alors, Rose qui me dit, aucune crise pour moi avec ma fille ni mon fils, c'est super, il <rire> faut juste savourer. Euh, Virginie qui dit, j'ai tenté le coup de la chambre rangée avec mes enfants. Alors, comme je vous ai dit, l'éducation est une proposition. Entendez bien que votre enfant, selon ses propres besoins, est libre de prendre, de récupérer ou pas ce que vous transmettez, selon lui ce dont il a besoin, et selon si ça a du sens ou pas pour lui. Donc, le tout, c'est d'aller comprendre qu'est-ce qu'il y a dans son monde, quels sont ses besoins, qu'est-ce y a du sens ou pas pour son enfant. Voilà. Donc, il n'y a, a rien à imposer, en fait, en gros. Hyper important. Euh... Alors, Sandra qui dit merci beaucoup de mettre les mots sur ce que je fais avec mon enfant, c'est de tout cœur. Sandra. Ok. Petite fleur, merci, c'est aussi fluide. Ok, super, ben, je vous remercie. Si vous n'avez pas d'autres questions, c'est tout bon pour moi aussi. <rire> je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce live. Euh, pour celles qui viennent d'arriver qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Moi, Je serai toujours ravie d'avoir votre point de vue sur le sujet. Et si le sujet vous a parlé, Partagez le live de façon à ce que d'autres personnes puissent en profiter aussi. Je vous remercie infiniment euh, ben pour votre fidélité, mais aussi pour l'intérêt. Enfin, c'est cadeau en fait, hein. c'est pour vous, donc prenez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. C'est vraiment pour vous que je le fais, donc <rire> profitez-en. Je vous souhaite une belle soirée mes amis, prenez bien soin de vous, de la relation que vous avez avec vous-même qui est le reflet de la relation que vous avez avec vos enfants. <rire> Voilà, euh, oui, alors euh, Marie-Pierre qui me dit Tu as raison, c'est la relation est une construction, pas toujours facile à le faire. Et oui, mais on a c'est pour ça que la remise en question par rapport à soi elle est vraiment indispensable. Et je pense que ça commence par là faire un travail sur soi est indispensable, surtout quand on est parent. Voilà. Merci infiniment pour tout. <rire> Prenez bien soin de vous. J'étais ravie de vous partager la manière dont je vois la, mon rôle de mère et l'éducation. Merci, Diane. Écoute, Diane, tu peux compléter avec toute la richesse qu'il y a d'informations. Je pense que tu n'hésites pas à, à compléter aussi. Il y a peut-être d'autres règles, mais que je n'ai pas mis. J'ai mis en tout cas ce qui m'était vraiment essentiel. Euh, alors sur Instagram, qui, euh, Love Life Pray qui me dit, j'ai une petite question. Comment donner et être avec son enfant quand on est bloqué avec son enfant propre, enfant intérieur Oui, donc en fait, pour répondre à ta question, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, c'est indispensable pour nous en tant que parents de faire un travail sur soi, vraiment. Avant de s'occuper de nos enfants, de l'éducation de nos enfants, quand il y a un quoi au niveau de nos enfants, la première chose à faire, c'est déjà de s'occuper de soi. Donc, effectivement, c'est important de faire un travail sur, tes, sur vos... Pardon, j'allais te tutoyer. <rire> sur vos blessures intérieures. Euh, pour justement euh, euh, être disponible. Voilà, disponible dans la relation que vous avez par rapport à votre enfant. Et en fait... Le chemin le plus court pour les blessures de l'enfant intérieur, justement, c'est d'aller voir quels étaient vos besoins, justement, en reliance avec vos blessures intérieures. Et à ce moment-là, vous avez déjà des clés pour, pour, pouvoir, pour pouvoir sortir de là. Et en fait, qu'est-ce que j'allais dire? C'est vrai que dans les formations en ligne que je vais mettre en place, mon site, il est en cours, il va sortir bientôt. Il y a aussi... Euh, euh, il y a aussi euh, qu'est-ce que j'allais dire il y a aussi euh, euh, je suis un peu perturbée du coup <rire> oui dans mon nouveau site internet juste soyez bien là parce que quand il va sortir il y a certainement un process pour euh, les blessures de l'enfant intérieur qui peut être intéressant pour vous alors vous me dites quoi vous pouvez je suis la soeur de Diane ah ok <rire> Ok, ok. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Mais s'occuper de soi permet de mieux prendre soin de votre relation avec votre enfant. C'est net et clair. Il faut s'alléger pour avoir cette disponibilité-là. <rire> voilà. Merci à vous. N'hésitez pas à... C'est de tout cœur. C'est de tout cœur. Vraiment. J'espère que je vous ai amené de la clarté dans mes réponses. Ok, très bien, je vous dis, ah oui, jeudi prochain, je ne suis pas là, donc pas de live jeudi prochain exceptionnellement, je suis désolée mes amis. Euh, on se revoit donc dans 15 jours. Je vous embrasse fort et je vous dis à, à tout bientôt et rendez-vous dans les séances individuelles si vous avez envie de travailler des sujets bien précis. <rire>